Aujourd'hui, nous allons parler de Shurima et de ses champions. L'Empire de Shurima était autrefois une civilisation florissante qui s'étendait sur un continent tout entier. Forgé en un temps révolu par les puissants dieux guerriers de Lost des transfigurés, il scella l'union de tous les peuples disparates du sud et imposa entre eux une paix durable. Rares étaient ceux qui osaient se rebeller, ceux qui le faisaient, parmi lesquels la nation maudite d'Icassia était broyée sans aucune pitié. Pourtant, après plusieurs millénaires de croissance et de prospérité, la capitale fut transformée en un champ de ruines par l'échec de l'ascension du dernier empereur de Shurima. Avec le temps, le récit de cette gloire passée devint un simple mythe. De nos jours, la plupart des habitants nomades du désert de Chourima luttent pour leur survie dans un territoire inhospitalier. Certains défendent de petits postes avancés construits autour de quelques oasis, tandis que d'autres s'enfoncent dans ces catacombes oubliées à la recherche des richesses qui y sont sûrement enterrées. D'autres encore acceptent du travail de mercenaires empochant leur récompense avant de disparaître à nouveau dans les sables sans foi ni loi. Quelques-uns pourtant osent encore rêver d'une réémergence du passé. De fait, les tribus sont depuis peu agitées par un murmure qui provient du cœur du désert. Leur empereur, Azir, serait de retour pour les mener vers un nouvel âge d'or. restons vos connaissances concernant les champions de Shuoima. Arriverez-vous à retrouver les neuf champions de Shuoima dans l'ordre Le premier champion lié à Shuoima à être sorti était un capitaine de mercenaires qui a remporté de nombreuses victoires pour tous ceux qui ont pu s'offrir ses services. Elle était prête à tout pour trouver le moindre trésor des catacombes. Et le jour où Shuoima fit son retour, elle fut tiraillée entre deux destins. Le deuxième champion, quant à lui, provient de la chauma antique. C'est un être mélancolique et seul, qui est condamné à rester seul toute sa vie. Mais il parcourt le monde à la recherche du moindre ami. Il existe de nombreuses théories concernant le troisième champion. Est-ce que c'est un oracle, un demi-dieu, une bête transformée par la magie Tout ce qu'on sait, c'est qu'il traverse le désert en ne s'arrêtant pour personne. Le quatrième champion, quant à lui, est un transfiguré très intelligent, et il a contribué à amener l'Empire vers sa grandeur. Mais à la suite de l'échec de l'ascension du dernier empereur, il partit en exil. Mais une fois le disque solaire de retour, il s'est promis de le protéger. Le cinquième champion, quant à lui, est un être animé par la rage, mais qui était très apprécié. Il a amené l'Empire vers de nombreuses victoires. Mais... A la suite de l'échec de l'ascension, il fut enseveli sous le sable. Au retour du disque solaire, il n'avait qu'un objectif en tête, se venger de son frère. Le sixième champion quant à lui était un breguet, entré en hibernation pour éviter la destruction. Mais aujourd'hui, il a pour objectif de défendre tous ceux qui sommeillent encore, contre le moindre danger qui pourrait arriver. Le septième champion quant à lui est un mage transfiguré qui fut enseveli sous le sable pendant des millénaires mais au retour de l'Empire, il fut libéré. Aujourd'hui, il cherche à récupérer ce qu'il croit lui être dû et veut façonner une nouvelle génération à son image. Le huitième champion était un empereur mortel de l'Empire mais orgueilleux, il fut trahi lors de son ascension. Et aujourd'hui, il est revenu en tant qu'être transfiguré. Le dernier champion quant à lui est un mage des tribus nomades, qui a traversé tout Valoran pour découvrir ses pouvoirs, et qui est maintenant de retour pour protéger sa tribu. Away, je vais faire quelques modifications. Euh, en effet, les skins à gagner sur Corky, je les ai fait essentiellement sur Twitter. Pour les prochains, je ferai 7 codes à gagner sur Twitter et 3 autres codes que je ferai gagner à des gens qui commentent la vidéo YouTube. Comme ça, ça permettra à ceux qui n'ont pas Twitter d'avoir quand même une possibilité de gagner les skins. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la commenter. Tout ça, ça m'aiderait beaucoup. Et donc, je vous dis à la prochaine